Ferraillage fondation, explication en image 3D. Lorsque l'implantation de la construction a été réalisée, voir l'article Comment implanter une construction, explication en image 3D, les travaux de terrassement peuvent commencer. Les cordeaux sont tendus entre les chaises. Les points d'angle sont déterminés et les fouilles tracées à la bombe traceur de chantier. Les engins de terrassement peuvent alors entrer en action. Lorsque toutes les fouilles sont terminées, le ferraillage peut alors commencer. Je dispose d'abord dans les angles les équerres en fer tord de 10 mm de diamètre que je cale avec des morceaux de planel en béton de 5 cm d'épaisseur. Je place ensuite sur ces équerres des longueurs d'armature longrines composé de six fers de 8 mm de diamètre. Je les attache solidement avec du fil de fer de ferraillage. Lorsqu'elles sont toutes en place, j'ajoute les équerres supérieures sur chaque angle. Je tends ensuite entre les chaises des cordeaux sur les pointes délimitant le tracé des murs. À l'intérieur de ces tracés, je vais insérer deux cordeaux supplémentaires. Comme ceci. Grâce à ces cordeaux, je connaîtrai l'emplacement exact des armatures à mettre en place pour les poteaux d'angle. Je ne mettrai pas directement en place une armature poteau de 4 x 10 mm, mais 4 équerres droites de 10 mm de diamètre. Ceci, au cas où ces fers d'attente bougeraient lors du coulage du béton, il sera alors plus facile de les tordre quelque peu pour les repositionner correctement. Je les attache solidement aux longrines de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Les fers d'attente sont tous en place. On peut maintenant couler le béton. Lorsque le béton est coulé, je tire rapidement entre les chaises les cordeaux extérieurs des tracés de positionnement des armatures poteaux pour vérifier si les fers d'attente n'ont pas bougé, auquel cas, je pourrais encore agir avant que cela sèche pour les placer correctement. Voilà, c'est terminé. 48 heures après, je pourrai commencer à tracer l'emplacement des murs sur les fondations et commencer à poser des briques. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir sa maison -over